Salut les amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la possibilité de listing de Baby Dodge sur Binance. Mais avant de donner notre point de vue sur le sujet en question, nous allons nous intéresser aux critères de listing d'une pièce sur les signes de Binance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons des... Venez voir la chaîne, likez la vidéo et à la partager. Ne vous êtes -vous jamais questionné sur les raisons pour lesquels les exchanges ajoutent certains tokens à leur plateforme et pas d'autres. Dans ce cas concret, nous allons voir les critères de listing des pièces sur Finance et ainsi en conclure si BB Doge est susceptible d'être listé sur cette plateforme ou pas. 5 Le PDG de Binance, plus connu sous le pseudonyme CZ, a révélé quelques informations sur les critères de sélection des crypto-monnaies qui sont listées sur sa plateforme dans une interview donnée aux médias américains Forbes, Selon lui, l'élément le plus important pour le listing d'un token sur Binance est le nombre d'utilisateurs. Il explique que si un token a un grand nombre d'utilisateurs, alors il sera répertorié. Et bien que la taille de la communauté ne soit pas nécessairement gage de qualité du projet, cela reste l'attribut le plus significatif. Il continue en ce sens en donnant l'exemple de même coin en disant ceci. Même si je ne les comprends pas personnellement, s'ils sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs, nous les listerons. Nous suivons la communauté. Mon opinion ne compte pas. La plateforme de Binance a listé le Dogecoin et le Shiba Inu, qui sont d'ailleurs des mêmes coins. Vu ces critères, la question que l'on doit probablement se poser est celle-ci. Pourquoi Baby n'est toujours pas listé sur Binance Selon moi, en première position, le Baby n'a pas une utilité en tant que tel dans le game des crypto-monnaies. De monnaie. Agré que le projet se lancé dans les metaverses, les NFT, les jeux play to earn, Baby Doge doit encore viser plus loin, à savoir, chercher a été adopté massivement. Puisque les plateformes de change centralisées et crypto-monnaies telles que Binance sont rémunérées grâce aux frais qu'elles appliquent. Autrement dit, plus un token génère des volumes de transactions importants, plus Binance engrange de l'argent. C'est la raison pour laquelle les échanges ont tout intérêt à lister des tokens avec une forte communauté, même s'ils ne sont pas très sérieux. Pourtant, Baby Doge enregistre. Un volume journalier d'environ 10 millions de dollars si l'on se réfère à d'autres crypto monnaies comme le shiba inu ou le dogecoin qui en sont des mêmes coins et ils sont aussi listés sur les chaînes de binance nous remarquerons que shiba inu à lui seul enregistre un, un volume journalier un, de plus d'un milliard de dollars pareil pour dogecoin ainsi, la plateforme en question qui les a listés en profite de ces volumes, soi-disant les frais de transaction. Baby en a plus de 1,6 million de détenteurs. Mais parmi ces détenteurs, il y a combien d'adresses actives à l'heure actuelle? Si Baby Dodge veut être un sur répertorié sur Binance, la paix soit adoptée massivement. Baby doit brûler au maximum 90% de son total supply. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. Ciao.